le vélo de Roman, c'est le titre de cette histoire que je vais vous raconter mes chers élèves le vélo de Roman, le vélo de Roman et les Moli. alors Romane voici Romane accuse sa sœur Lila. « Tu es monté sur mon vélo ?»« Même pas vrai, assure Lila. » Roman crie. « Papa te pinira. »« Ce n'est pas moi, dit Lila, c'est maman. »« Arrête d'inventer des histoires, » hurle Roman. Heureusement, maman arrive, elle dit. Lila dit la vérité, c'est moi. J'ai attrapé un sac et ton vélo est tombé. Je répète encore une Le vélo de Roman, c'est le vélo de Roman, regardez ici, voilà. Le vélo de Roman est démoli. Le vélo de Roman est démoli. Et Romane accuse sa sœur Léla. Tu es monté sur mon vélo. Tu es monté sur mon vélo. Même pas vrai, assure Léla.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 Le vélo de Roman est démoli et Roman accuse sa sœur Lila. Tu es monté sur mon vélo. Même pas vrai, assure Lila. Romane crie, papa te punira. Ce n'est pas moi, dit Lila, c'est maman. Arrête d'inventer des histoires. Hurle Roman. Heureusement, maman arrive elle dit, Lila dit la vérité. C'est moi. J'ai attrapé un sac et ton vélo est tombé. Alors maintenant, écoutez bien, s'il vous plaît, ces questions. Ce sont des questions de compréhension pour mieux maîtriser ce qu'on appelle la langue française. Alors écoutez bien maintenant. Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila Pourquoi Romane accuse-t-elle Lila pourquoi il accuse Lila? Romane, pourquoi Romane accuse-t-elle Lila Pour quelle raison Qu'est-ce qu'elle a fait, Lila Qui a fait tomber le vélo Qui a fait tomber le vélo Est-ce que Lila a menti Est-ce que Lila a menti? Et toi As-tu été parfois injustement accusé Raconte. Je répète encore fois les questions. Pourquoi Roman accuse-t-elle Lila Qui a fait tomber le vélo Est-ce que Lila a menti As-tu été parfois injustement accusé Je vous demande tout simplement de raconter. Alors, euh, je vous laisse euh, réfléchir à ces questions. Pourquoi Roman accuse-t-elle Lila qui a fait tomber le vélo Est-ce que Lila a menti As-tu ah, déjà parfois injustement accusé raconté. Alors, mettez une pause. On commence à lire et à écouter euh, l'histoire de Lila, le vélo de Roman, et essayer de répondre oralement à ces questions. Pourquoi Roman accuse-t-elle Lila qui a fait tomber le vélo Est-ce que Lila a menti Et toi, as-tu été parfois injustement accusé Raconte. Le vélo de Romane, voici les réponses de ces questions. Pourquoi Roman accuse-t-elle Lila Romane accuse Lila car son vélo est démoli. Romane accuse Lila. Car son vélo est témoigné. Alors, euh, qui a fait tomber le vélo Ce n'est pas Lila, mais c'est sa mère. Elle a attrapé un sac et le vélo de Romane est tombé. Elle a attrapé un sac et le vélo de Romane est tombé. Alors, il y avait ici un malentendu. Est-ce que Léla a menti Non. Léla dit la vérité. C'est la mère ou c'est la maman de Romane et Léla qui a attrapé un sac et le vélo de Romane est tombé. Pour la quatrième question va tout simplement raconter quoi. Alors cette question. As-tu été parfois injustement accusé Comme l'exemple de Lila. Alors sa sœur accuse Lila. C'est elle qui a démoli son verrou. Alors Lila essaie de se défendre. Contre l'accusation de Romane. Voilà. Euh, encore une fois, je vais vous raconter l'histoire. Écoutez bien. Le vélo de Romane. Le vélo de Romane est démoli. Et Romane accuse sa sœur Léla. Tu es monté sur mon vélo. Même pas vrai, assure Léla. Romane crie. Papa te punira. « Ce n'est pas moi, » dit Lila, « c'est maman. »« Arrête d'inventer des histoires, » dit Romane. « Heureusement, maman arrive et lit. » Lila dit la vérité. « C'est moi, j'ai attrapé un sac. »« Et ton vélo est tombé. » Voilà, vous pouvez maintenant euh, lire et relire plusieurs fois euh, l'histoire de Lila et essayer de répondre aux questions... Cela vous aidera bien sûr à améliorer votre langue française. Voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine. Histoire de Lila. C'est avec vous, monsieur Sef Dalel, de la chaîne du Comique TV.